Bonsoir mesdames et messieurs, euh, bienvenue à, à l'auditorium du de pôle des langues et Civilisation. civilisations. Euh, tout d'abord je me présente, je suis Bernadette Asardiono, je suis chargée de collection pour le domaine indonésien et malais à la bibliothèque universitaire des langues et des civilisations ou la BULAC. Et je suis l'animatrice de notre soirée euh, ce soir, euh, notre soirée littéraire. <coughs> Euh, ce soir, nous sommes ravis d'accueillir euh, un écrivain indonésien ici présent, euh, Benny Arnas, avec qui on, euh, nous pourrons échanger sur la littérature indonésienne. C'est une occasion euh, rare et précieuse, euh, étant donné que la littérature indonésienne est souvent méconnue en France. Cette rencontre a pu être organisée grâce euh, au concours du bureau de l'attaché pour l'éducation et la culture de l'ambassade d'Indonésie en France, euh, représenté, rep représenté euh, par Madame Mayani, Mayani et euh, de la bibliothèque universitaire de la la, euh, des langues et des civilisations. Euh, ce soir, nous discuterons euh, sur le roman de Beni Arnas intitulé « Boulan Madu Matahari, Matahari. » Avec deux intervenantes. Um, la première, euh, Madame Tanku Sherfina. Euh, Madame Tanku Sherfina est docteur en littérature. Elle est chercheuse et professeure à l'Université de Sumatra du Nord. Et euh, la deuxième euh, intervenante est Madame Isadora Fichu. Euh, Isadora est docteur en littérature et civilisation. Ses recherches se portent sur la poésie indonésienne et française moderne, ainsi que sur la tradu traduction littéraire. Euh, Madame Nathalie Viria, est notre interprète et professeur de l'Inako, va traduire notre soirée en indonésien et en français. Euh, merci à vous tous d'être venus et merci aussi à vous tous d'être euh, ici avec nous. Alors, cette soirée va se dérouler comme suit. On, nous allons essayer de tenir le planning. Euh, tout d'abord, nous aurons quelques mots d'ouverture de Mme Louhanique, euh, l'attachée pour l'éducation et la culture de l'ambassade euh, d'Indonésie. Ensuite, euh, moi-même, je vais présenter une brève. Euh, présentation sur la collection euh, en littérature indonésienne de la bulette Et puis, euh, une petite, une brève présentation sur Beni Arna, suivie de euh, la présentation de Beni Arna lui-même sur sa carrière d'écrivain et sur son ouvrage, *Bulan Madou Matahari. Ensuite, on va discuter avec nos deux intervenantes. Et, euh, suivi d'une discussion avec euh, vous, le public. Voilà. Euh, pour débuter cette soirée, je voudrais inviter euh, Madame Luh-Anik Mayani, l'attachée pour l'éducation et la culture, la culture d'ambassade d'Indonésie, pour donner quelques mots. Euh, Mme Anik Mayani, la parole est à vous. Selamat sore, Bapa Ibu, bonne soirée, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je remercie Bulak pour une bonne collaboration avec l'ambassade d'Indonésie pour cet événement. Je remercie la responsable du Pôle développement des, collection, des collections de la BULAG, Madame Florent Chapouy et Madame Bernadetta Sardiono la chargée des collections pour le domaine indonesian et malais. Ensuite, euh, je souhaite bienvenue à Monsieur Benny Arnas. Je vous remercie pour une belle occasion de rencontrer <coughs> des étudiants et des indonesians à Paris. Bienvenue aussi à notre intervenant. Uh, Madame Isadora Pichou et uh, Madame Tengku Sharfina de l'Université du Nord de Sumatra. Pour une meilleure compréhension, uh, notre discussion sera traduite par Madame Nathalie Viria. Mesdames et Messieurs, une mission de l'ambassade d'Indonésie est parler l'indonésien berbicara dalam bahasa Indonesia et de parler de l'Indonésie berbicara tentang Indonesia cette rencontre avec l'écrivain indonésien et une bonne songs pour de parler de l'Indonésie pour introduire la littérature d'néienne en France j'espère qu'après cette discussion, vous connaîtrez mieux l'Indonésie et la culture indonésienne. Enfin, je vous souhaite une bonne discussion Madame et Monsieur. merci beaucoup pour votre attention et votre présence et bonne soirée Terima oui. kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu Selamat sore. Merci beaucoup, Mme Louhannik Mayani. Nous allons ensuite voir une présentation brève de la collection en littérature indonésienne de la Bulac. Euh, C'est moi-même qui, qui, qui vais présenter euh, en tant que chargée de collection en domaine indonésien et malais. L'histoire du domaine indonésien et malais à la Bulac euh, liée directement à l'histoire de l'enseignement de l'indonésien et, et du malais euh, qui remonte euh, au XVIIIe siècle. Euh, pour une petite histoire, euh, le malais a été mentionné dans le décret de la convention euh, de 1795 qui créa euh, le... Euh, l'école des, langues, des langues, euh, langues orientales ou langues eaux ici vous, vous voyez euh, le, le texte de, de, du décret le numéro 3 par exemple vous voyez ici euh, l'école des langues orientales sera composée d'un professeur pour le persan et pour le malais donc ça a été mentionné dès le début. Mais euh, l'enseignement de, de Malais a réellement débuté qu'en 1844 euh, par le manque de, de, de professeurs. Euh, En 1838, lors d'une mission à Londres, Édouard euh, Dularier trouve des manuscrits en Malais euh, et il les copie. Euh, à son retour à Paris, il propose à la Bibliothèque royale euh, d'ouvrir la chaire malaise, mais en vain. Euh, et en 1840, il retourne à Londres et, et à son retour à Paris, il présente la liste des manuscrits en Malais et en langue euh, bougis, euh, et Il propose à nouveau l'enseignement du Malais, et, euh, du Malais pardon, et la Bibliothèque royale cette fois-ci accepte. Euh, face au manque, manque de livres, il décide euh, d'aller aux Pays-Bas pour un accueil. Alors... Euh, Ici, je vais vous montrer quelques ouvrages, quelques premiers ouvrages en, en indonésien et malais. Par exemple, ici c'est un manuscrit euh, qu'on a ici à la, la bibliothèque. Euh, le titre c'est « huit poèmes ouais, copiés sur deux manuscrits appartenant à M. Rurdafan Eysinga et et » Là, ici, euh, on n'est pas sûr si c'était vraiment M. Dularie qui a copié, euh, mais c'était un don de M. Dularie lui-même. Euh, donc, c'est en langue euh, malais, euh, en écriture euh, arabe, adaptée. Et ça date de 1843. C'est assez précieux, c'est dans notre euh, nos collections. Après, vous voyez ici, euh, collection de, de Pantoun, copiée sur trois manuscrits, euh, par, probablement par euh, M. Édouard Dularier aussi, qui est allé à Londres euh, pour, euh, dans sa mission. Donc, euh, ce manuscrit est un malais, un écrit en écriture latine et arabe modifiée. Vous, euh, ici aussi, je, je, je vais vous montrer un manuscrit euh, avec plein d'images, de, de, de, des couleurs. Euh, ici, on voit bien que c'est un parapluie mais parapluie royale, qui s'appelle, euh, je crois que, c est, c est. alors ici, Samson, hein, Samson, c'est un parapluie royal, c'est le symbole de, euh, de la noblesse euh, à Jéhovah. Ici, c'est marqué euh, Samson, euh, sultan, de, de sultan. Alors, euh, après, on revient à l'histoire de la bibliothèque. Euh, nous, ici, on est à la, à la BILAC, qui, qui a été créée en 2003 euh, sous la forme d'un groupement d'intérêt public. Euh, notre bibliothèque est héritière de la Bibliothèque interuniversitaire des langues orientales. Euh, voilà, et euh, le, le fonds indonésien et malais. Euh, concerne euh, plusieurs pays, l'Indonésie, la Malaisie, euh, le Singapour, le Brunei Darussalam et le Timor-Leste. Après, il, il y a quelques évolutions qui apportent euh, une diversification des collections de, de domaines indonésiens. Par exemple, euh, la, la distinction entre l'Indonésien et le Malaisien. L'indonésien Bahasa-Indonésia et le malaisien Bahasa-Malaysia qui est parlé en, en, en Malaisie. Euh, ensuite, euh, à, à l'INALCO, il, il y a la, il, la création de, de cours complémentaires comme euh, en dehors des langues. Euh, il y a l'étude de la civilisation du Mont-Malais, l'islamisation du Mont-Malais, histoire et société de l'Indonésie et de la Malaisie au XXe siècle. Donc, euh, ces, ces, ces créations euh, apportent euh, vraiment une diversification de collections. Il n'y a pas que la euh, langue euh, et linguistique ou la littérature, mais aussi euh, les sciences euh, sociales et humaines. Euh, donc dans le fonds indonésien, on a, on, nous avons des ouvrages euh, bien sûr en indonésien, mais en euh, quelques langues locales, par exemple en, en langue d'Ace, le baliné, le batak, le, bu, le bugis, le javanais, le minankabao, le sundani aussi. Et, euh, et bien sûr, en, en langue occidentale, comme le français, euh, l'anglais, le néerlandais, le portugais. Euh, et il y a quelques ouvrages aussi en, en allemand. allemand pardon. Alors... Euh, ensuite, euh, pendant, euh, la majorité des publications anciennes étaient éditées à Batavia, à Jakarta actuelle, euh, en langue néerlandaise. Euh, après, euh, pendant la période de 1965-1998, à cause de la politique de, de censure du gouvernement, les maisons d'édition se sont souvent euh, contentées de publier les règlements ou les lois ou les, les traductions de romans occidentaux. c'est euh, beaucoup d'intérêt pour, pour nous, pour la Boulak, parce qu'on voudrait mettre en valeur euh, la, la littérature indonésienne, bien sûr. Alors, euh, de 1977 à 1985, le ministère de l'éducation d'Indonésie a édité une série d'ouvrages de, de littérature de diverses régions d'Indonésie. Et l'ambassade d'Indonésie en France a fait don de cette série à la Bula. Donc, euh, voilà. Ici, c'est juste quelques chiffres que je, je voudrais vous, je vous montrer. Um, le fonds indonésien par thématique, il y a 20, à peu près 29% en littérature, science sociale, 25%. Religion aussi, euh, 10%. Histoire et géographie, 24%. Et linguistique et langue, 12%. Euh, après, vous avez aussi ici le, le camembert de, de, de fonds indonésien par langue. Euh, la poupate est un, un indonésien. Après, vous avez ici. Euh, euh, en anglais, beaucoup en anglais aussi plus qu'en qu français euh, à part ça à part les langues que j'ai mentionnées il y a des oufaces en malais, en sundani, Bouguis Baliné et Madure voilà euh, je vais terminer avec euh, quelques noms de, des auteurs euh, euh, indonésiens le plus présenté, représenté pardon, euh, à la Bulac. Euh, je suis sûre que certains euh, parmi vous connaissent euh, Pramodé Anantatur par exemple qui a été qui, qui est beaucoup étudié je crois à l'INALCO oui, Pramodé Anantatur on a 62 titres euh, après il y a Ibu Enhadini euh, le taran et puis Rendra Kyril Anwar, qui est, on a la, la spécialiste de Kyril Anwar ici, c'est de là. Euh, on a, euh, Nous avons aussi quelques livres de Eka Kurniawan, euh, et aussi Ayu Utami. Pour terminer, je vais juste euh, vous montrer quelques euh, images de, des livres un peu anciens. Euh, celui-là date de 1879, Ikaya um, Djahidin, um, et puis um, sont deux poèmes indonésiens, donc ça a été uh, traduit en français uh, et ça a été édité uh, en 1965. Uh, nous les Indonésiens, euh, on connaît bien Kartami euh, Kartamihardja avec son euh, son roman athéiste, euh, qui Ici, euh, nous on, on, nous avons euh, le livre d'Ardhiat qui date de 1969. Après, euh, on a ici le livre. Cherita Chalon Arang de Pramodé Anantatour qui date de 1957. Et pour terminer, on a aussi des nouveautés, <rire> ne vous inquiétez pas. Les belles d'Alimunda, le titre original c'est Chantik Ituluka. Ça a été traduit par M. Etienne Abou qui est ici professeur au département d'Indonésien à Linaco. Voilà, euh, je termine euh, ma présentation. Euh, euh, maintenant, euh, je vais présenter euh, notre écrivain Beni Arnas. Euh, Beni Arnas est né à Lubuklingao, euh, Sumatra du Sud-Indonésie. Il commence à écrire en, en 2008 à l'âge de 25 ans. C'est un écrivain de la nouvelle génération indonésienne qui a écrit déjà 31 livres. C'est un auteur très prolifique et c'est un écrivain qui a développé un mode d'écriture original dans un style rapide et concis et publie beaucoup sur les médias sociaux. Euh, pour une petite histoire, quand j'ai préparé euh, cette rencontre, j'ai cherché beaucoup d'informations sur Beni Arnas. Sur YouTube, par exemple, vous pouvez trouver euh, son roman, qu'on qu va, euh, qu va voir aujourd'hui, euh, Boulan Madou Matahari, euh, en audio, en format audio. Et je crois que c'est Beni Arnas lui-même qui a enregistré sa voix, euh, chapitre par chapitre. Donc c'est assez intéressant. Euh, et puis, euh, à travers de, de sa fondation, euh, le Beni Institute, il organise des discussions littéraires et des ateliers d'écriture. Euh, Beni Arnas est lauréat de plusieurs prix littéraires, entre autres euh, le premier prix du concours de nouvelles de Dewan Kesenian Jakarta ou le Conseil culturel de Jakarta en 2016. Alors, le roman Boulanmadou Matahari raconte un jeune homme né à Muratara, dans le Sumatra du Sud, qui lutte contre la dure vie de Jakarta pour soutenir ses quatre demi-frères. Ses parents ont divorcé et l'ont quitté à l'âge de 3 ans. Élevé par son grand-père, il découvre plus tard le traumatisme passé subi par son père. Voilà. Maintenant, je, je vais donner la parole à Benny Arnaz euh, qui va parler de sa carrière en tant qu'écrivain et de son roman Boulan Madou Matahari. La parole est à vous. Ami et kasih juga Bulak dan KBRI dalam hal ini atase kebudayaan Republik Indonesia yang telah menyelenggarakan acara ini. Um, merci amis, je tiens également donc à remercier euh la Bulak ainsi qu'à remercier donc l'ambassade de la République d'Indonésie euh présent représenter ici en la personne de l'attaché éducation et culture. Uh, sebagai seorang penulis penuh waktu bisa dibilang saya menulis cukup telat saya baru menulis di usia 25 pada tahun 2008écri on peut dire j'ai commencé à tardivement uh, donc a 25 ans en 2008 ya, Hal ini dipicu uh, sebagai seorang fresh graduate uh, dari sarjana pertanian, ce processus donc a été uh, lancé parce qu'à ce moment-là, je me suis retrouvée diplômée, titulaire d'une licence en agriculture, et je me suis rendu compte que je n'étais pas... Um, que ce n'était pas fait pour moi de travailler dans un bureau ou de travailler dans le domaine universitaire d'où je venais finir mes études. Ya yeah, sampai pada suatu hari, ketika saya memutuskan resign atau mundur dari sebuah perusahaan dan serta orang tua saya sangat marah karena alasan saya mundur adalah karena saya tidak ingin waktu membaca saya terenggut et jusqu'au jour où donc j'ai décidé de démissionner de l'entreprise dans laquelle je travaillais mes parents étaient évidemment euh, furieux euh, la raison pour laquelle j'ai démissionné c'est qu'en fait je ne voulais pas que mon temps de lecture soit rongé par ce travail sampai kemudian saya berdiskusi dengan teman-teman saya semasa kuliah dan dia bilang kenapa kamu tidak mencoba menulis dan saya bertanya kenapa menulis kata mereka syarat untuk menulis yaitu harus banyak membaca Pada saat itu mereka membawa teori barat yang saya baru tahu hari ini namanya dari Malcolm Gladwell. Orang akan menjadi uh, mastah atau expert apabila Anda sudah melakukan sesuatu 10.000 jam dan teman-teman kampus saya percaya sepertinya semua koleksi buku di uh, di rumah yang kami tinggal bersama-sama sudah saya baca dan mereka yakin saya sudah membaca 10.000 jam katanya sebelum saya mencoba menulis di usia 25. Et euh, en, en discutant donc, avec des, euh, des amis euh, que j'avais euh, lorsque j'étais étudiant, ils m'ont dit « Mais pourquoi tu n'essaierais pas d'écrire ?» Et je leur ai posé la question « Mais qu'est-ce qu'écrire ?» Et ils m'ont dit bah, « En fait, le seul euh, critère, en fait, c'est d'avoir beaucoup lu. » Et euh, donc, euh, j'ai découvert le nom d'un auteur, Malcolm Gladwell, Gladwell où il explique donc pour devenir expert en quelque chose il faut avoir fait cette activité pendant dix 000 heures mes amis à l'époque donc étaient convaincus que j'avais déjà sans doute lu dix 000 heures dans ma vie um, et ils étaient convaincus aussi que j'avais déjà lu tous les ouvrages qu'il y avait dans le logement qu'on partageait de 2008. Dan cerita pertama saya kata orang-orang mengejutkan karena langsung dimuat Kompas, salah satu media arus utama di Indonesia. et itu j'ai fait mes pertama. dans l'écriture et la première histoire je l'ai écrite en 2008 et c'était assez surprenant arus les gens car cette histoire elle a été orang dans Kompas, salah satu media arus media Indonesia. Tulisan saya berakselerasi dimuat di media-media arus utama di Indonesia, sampai uh, saya, saya juga tidak mengerti kenapa begitu belakangan saya tahu, karena itu disebabkan oleh saya membaca banyak sekali buku sebelum saya menulis. Dan saya menulis, été de plus en, ont été publiés de plus en plus rapidement donc dans ces grands médias indonésiens. À ce moment-là, je comprends pas, je comprenais pas réellement comment c'était possible. Dernièrement, j'ai compris que c'était sans doute parce que j'avais effectivement déjà beaucoup lu auparavant. Yeah, terus, uh, terus menulis, pandémie, mendapat, 25 buku pada saat itu, dan Saya memutuskan eh, Sorry saya, saya, saya ulangi lagi Mbak uh, saya saya merasa saya rasanya perlu untuk mengajak orang-orang di kampung halaman saya juga untuk menulis di tahun 2013 saya membuka kelas menulis dan kelas itu terus berlangsung sampai 2019 atau sebelum pandemi Et un moment, donc j'ai ressenti également le besoin donc de d'inviter en fait les personnes de, de de mon village à participer à cette expérience d'écriture. Donc j'ai ouvert des ateliers d'écriture qui ont débuté en 2013 et qui ont duré jusqu'à 2019 ou pour les dire les choses autrement avant la pandémie. Euh pandémie menurut saya membawa berkah. Yang pertama, saya bisa menutup kelas menulis saya, kelas yang menurut saya tidak berjalan dengan baik karena saya hanya berbagi proses kreatif dan dan berkahnya juga yaitu saya akhirnya belajar bagaimana ilmu kepenulisan. Jadi saya melepaskan semua bakat otodidak saya agar saya bisa belajar dan memberikan banyak hal yang lebih berarti untuk murid-murid saya nanti selama pandemi. Et on peut dire que cette pandémie a été un mal pour un bien parce que donc dans, dans ça m'a amené dans un premier temps à fermer donc cet atelier, cette classe qui à mon sens à cette époque-là ne se déroulait pas très bien, je ne faisais que euh, finalement euh, distiller le processus créatif. Et euh, d'un autre côté, bah, j'ai pu en fait euh, moi-même enrichir euh, également euh, le, le processus d'écriture à proprement parler et apprendre par moi-même aussi. thing is that the other thing is that the other thing is that the other saya is saya the saya thing ujian pertama saya yaitu di bulan madu matahari. Bulan madu matahari saya tulis hanya dalam waktu tiga hari. Et donc durant cette pandémie donc j'ai pu donc voilà apprendre découvrir en fait cette bonne formule si on peut dire et on peut dire que c'est une bonne formule si on l'a testée. donc il a fallu que je teste en fait cette formule et donc le premier test ça a été bulan madou matahari donc lune de miel de soleil que j'ai écrit en trois jours uh, saya, saya saya merasa perlu sebuah pendekatan yang lebih dekat kepada anak-anak muda akhirnya bulan matahari saya tulis setiap babnya hanya un paragraphe dan saya buat versi audionya dan Uh, dan saya melakukan itu semua selama pandemi saya melakukannya sendiri karena pandemi kita tidak bisa melakukan banyak hal jadi saya melakukannya di rumah dan uh, ternyata novel ini uh, menarik minat penerbit di Malaysia yang akan dirilis tanggal 22 Mei nanti um, et, um, je sentais en fait qu'il fallait une approche plus um intimes avec, euh, avec euh, les jeunes lecteurs. C'est pour cela donc, que les chapitres de ce roman sont constitués d'un seul et unique paragraphe. J'ai fait une version audio et j'ai fait tout cela tout seul, puisque de toute façon, pendant la pandémie, on ne pouvait pas faire grand-chose. Euh, J'étais à la maison et j'ai écrit donc, euh, voilà, ce roman qui a attiré l'attention en fait de d'éditeurs pardon euh, malaisiien et euh, le roman donc verra le jour en Malaisie euh, le 22 mai prochainement uh, sekarang tentang muatan karya-karya saya saya mulanya bertanya kenapa karya saya itu cepat direspons oleh oleh media massa sekarang saya menemukan jawabannya karena semua karya-karya saya itu bercerita tentang kampung halaman saya yaitu lubuk linggau Dan karya sastra Indonesia secara lokalitas lebih banyak berbicara mengambil setting Jawa, Sulawesi, Bali, atau yang lainnya. Ketika Lubuk Linggau diketengahkan saya pikir mungkin redaktur media masa atau penerbit mendapatkan tawaran lokalitas yang baru. Dan sampai hari ini 31 buku saya mungkin bisa dibilang 28 diantaranya semuanya bersetting tempat kelahiran saya yaitu Lubuk Linggau dan termasuk juga Muratara. Quant au contenu donc, de mes écrits, euh, je me suis demandé donc pourquoi ils ont été si rapidement euh, publiés donc, dans, dans, dans les grands médias. Euh, la réponse que je peux apporter aujourd'hui, c'est que quasiment tous mes écrits en fait, ont euh, pour euh, décor en fait, euh, mon mon, mon lieu de naissance mon village, donc Lubuklingo car en Indonésie euh, en matière donc, de régionalité de, de contexte local euh, les, euh, les œuvres littéraires vont euh, s'intéresser à l'île de Java à l'île de Celebes ou sous là aussi en indonésien, à Bali et euh, quelque part j'ai proposé en fait un nouvel environnement local euh, et 28 de mes écrits sur 31 ont pour décor en fait mon lieu de naissance, Lubuklinggau et aussi uh, Muratara. Dan dan yang terakhir saya uh, saya, saya perlu mengangkat isu-isu lokalitas yang ada di Lubuklinggau dalam Kurung Sumatera Selatan karena isu-isu um, lokalitas Indonesia selama ini lebih banyak oleh uh, diisi oleh isu-isu dari uh, Jawa sentris dan lain sebagainya yang dalam beberapa hal saya pikir tidak cukup mewakili Indonesia secara besar et enfin je um, voulais donc mettre en avant également les problématiques locales de Lubuklingau de Sumatra uh, Sud. Uh, en Indonésie, il y a cette approche très uh, Java-centrée, centriste, um, et uh, qui, à mon sens, en fait, ne représente pas suffisamment, en fait, cette diversité indonésienne. Terima kasih kawan yang sudah hadir. Terima kasih Isadora yang sudah membaca dan insya Allah nanti akan mengulas dan juga kepada Ibu Savina, Nathalie penerjemah dan Mbak Ami di sini. Terima kasih. Et enfin, donc, merci à vous tous d'être présents ce soir. Merci à Isadora et à Madame dengoucha donc d'avoir euh, lu euh, mon travail et puis d'en de, parler tout à l'heure. Merci à Nathalie pour la traduction et merci à Ami Merci beaucoup, euh, Benny Arnaz. Euh, donc, Benny Arnaz, tout à l'heure, euh, a parlé de ses ce, expériences d'écriture avant et après la pandémie, euh, et puis euh, de ses ateliers d'écriture aussi. Euh, surtout, il a parlé de son roman, son dernier roman, euh, Boulan Madou Matahari, qu'il qui a écrit euh, pendant seulement trois jours. Voilà. Et... Euh, qui est un cours de préparation pour l'édition, euh, dans la publie... Euh, l'édition, euh, c'est euh, avec la maison euh, d'édition malaisienne, si j'ai bien compris. Euh, après, je... Je, je, je voulais euh, tout à l'heure poser la question, pourquoi la Malaisie <rire> Pourquoi pas l'Indonésie euh, Et aussi... Euh, Uh, Bien Arnaz a parlé de sa ville natale, Le Bouglingo, qui, qui, est, euh, euh, qui devient euh, le décor de ses romans. De, sur 20, 31 livres, euh, le décor de Le Bouglingo euh, euh, euh, existe dans 20, 28 euh, livres. Donc, c'est... C'est presque 100%, peut-être pas 100%, mais 80% de ces de livres. Euh, merci, euh, Benny Arnaz. Euh, maintenant, euh, passons à la session euh, de discussion avec nos intervenantes. Euh, Madame tengushia euh, je vous laisse la parole euh. Terima kasih, Ibu <coughs> Bernadita Sarjono. Uh, selamat malam, Bapak-Ibu sekalian. Uh, Pertama-tama uh, saya yang terhormat Ibu atas Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, Dr. Luhani Mayani. Uh, yang terhormat dari pihak bulan, yaitu Bernadita Sarjono, uh, penulis Benny Arnas, à uh, Ibu Isadora dan Madame Nancy dan juga para hadirin sekalian. Euh um, merci donc euh, Bernadetta, mesdames et messieurs bonsoir, madame euh, l'attachée euh, madame Lou Anigma Yani um, Bonsoir. Bonsoir également donc euh, à la, aux représentants de la Bulac ce soir entre autres donc euh, Bernadetta euh, Sardjono. Merci également à Benny Arnas euh, d'être présent ce soir. Merci également euh, Isadora. <coughs> Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Adik Bud yang telah mengundang saya sebagai pembahas dalam acara ini dan juga kepada euh, et je souhaiterais donc remercier plus particulièrement Madame l'Attachée Éducation et Culture à l'ambassade euh, pour son invitation, ce qui me donne l'opportunité donc ici d'intervenir ce soir. Et je remercie également la Bulat et Madame Bernadetta Sardjono donc également pour son invitation mungkin saya akan memperkenalkan uh, diri saya nama saya uh, Tengku Sharvina. saya uh, berasal dari Universitas Sumatera Utara uh, Indonesia uh, saya mengajar di uh, linguistik dan uh, di uh, S2 linguistik program linguistik dan juga di bahasa Inggris di S1 et, euh, je vais me présenter euh, brièvement. Donc, je m'appelle Tomku Sharfina. Euh, je suis professeure à l'université de Sumatra Nord. J'enseigne la linguistique donc, au niveau master et l'anglais euh, en premier cycle. Je vais de Bagaimana kekuatan karyanya ini kemelayuan yang dapat diterima oleh pangsa pasar ya yang luas ya, jadi membuktikan bahwa Melayu ini punya riwayat yang bahasa Melayu ini punya riwayat yang tua. Tadi seperti yang dikatakan oleh Ibu Bernadita bahwa Melayu ini sudah ada di abad ke-18 ya di di bulak ini ya di perpustakaan. Nah, eh, beliau eh, tumbuh di lingkungan Melayu ya, dengan varian Melayu dari Sumatera Selatan. Kalau saya, Melayu juga ketepatan dari Sumatera Utara. Ya. Eh, sepertinya Pak Bang Beni ini eh, hatam, ya soal Melayu dan hidup di kemelayuan. Bahkan ketika novel etilet-etilet yang berisi tentang perjalanan ke Eropa, perjalanan dan tuturnya tetap ada gaya khas melayunya contoh lain di film 212 ya kemudian Mereka. di power of love ya nah ada kata yang e, berkaskan melayu yaitu apa pulalah lagi nah itu e, menunjukkan bahwa e, Pak Benny Arna sangat e, melayu melayu <laughs> panjang tuh <Tundan> Natalia kerja keras <laughs> kamu <laughs> Euh, donc je vais essayer de reprendre mes esprits je regarde du jour euh, donc pour revenir donc à notre auteur Béni Arnas, donc quelle est sa force euh, sa force réside dans cet aspect malais On a donc une approche malaise des choses qui est euh, acceptée qui peut être comprise aussi par des segments de marché, des parts de marché assez euh, importantes. Euh, le Malais euh, a une histoire longue, même à la Bulac, puisque dès le 18e siècle, en fait, euh, le Malais était présent, comme l'a indiqué tout à l'heure Bernadetta. Et euh, Benny Arnas a grandi dans euh, cet environnement euh, malais euh, à Sumatra Sud, moi-même, j'ai grandi dans un, un environnement malais, mais à Sumatra Nord. Sa vie a été façonnée dans ce monde malais. Et euh, même quand on lit euh, son ouvrage il est qui raconte en fait un voyage en Europe, on sent euh, cette touche euh, du monde malais euh, dans son œuvre. Dans le film 2-1-2, yeah. euh, il y a... Euh, des tournures de phrases typiquement euh, malaises. <rire> « Apapu euh, la lahlagi » Comment rendre cet aspect malais des choses en français euh, Pour faire simple, je pense qu'on dirait pas ça en indonésien, peut-être. <rire> Désolée, c'est là que la traduction atteint ses limites. Pardon. <rire> oui. euh, Baik kita akan masuk ke uh, diskusi ya. jadi ada lima pertentangan dalam novel bulan madu matahari dan seuruh man bulan madu matahari lune de miel de soleil on peut dire qu'il a cinq uh, confrontations Baik. Pertama adalah uh, produk kebudayaan ya. jadi atau sistem kekerabatan versus uh, ekologikan modernitas dans un premier temps, donc on a euh, le résultat euh, d'une culture, donc un système qui est fondé sur euh, euh, un cercle familial très large, euh, op en opposition en fait à euh, la logique de la modernité. Pertama euh, novel bulan madu matahari karya Benny Arnas ini dipenuhi oleh tokoh-tokoh berlatar kultur timur atau Melayu yang hidup di fase modern uh, uniknya terlepas uh, dari sistem kekerabatan patrilineal atau garis keturunan dari ayah maupun matrilineal garis keturunan dari ibu faktor hubungan kekerabatan sering menjadi landasan dalam melakukan sesuatu yang bahkan secara logis bisa di Um, donc dans dans ce roman, dans l'une de miel de soleil, donc euh, écrit par Beny Arnas, les personnages donc euh, sont pétris en fait de culture orientale, dans le cas présent en fait culture euh, malaise, vivant dans euh, une époque moderne, et euh, que ce soit en fait dans des cadres euh, de famille patrilinéaire ou matri... matrimon... matrilineaire, matrimoine matrilinéaire euh, et euh, où, euh, euh, où en fait c est, c est, c est, ces relations au sein donc de cette, de ce cercle familial élargi euh, servent de, de fondement Uh, a donc effectuer des actions qui um, qu'on pourrait être amené en fait en temps normal de manière logique à refuser. Okay. <coughs> nah, yang paling menonjol di sini adalah uh, misalnya tokoh jakarsi ini yang harus mengurusi hidup keempat adik tirinya, dua adik tiri dari ibunya dan dua adik tiri lainnya dari ayahnya. Um, si on prend l'exemple donc du personnage principal, Zab, Zab, Zarkashi, Zarkashi. Zarkashi. Euh, qui euh, en fait doit euh, s'occuper donc de ses euh, frères et de ses demi-frères et sœurs, deux qui sont nés donc euh, de la seconde union euh, de sa mère et deux nés de la seconde union de son père kemodernan menuhankan kelogikaan tetapi lemah ketika berhadapan dengan produk kebudayaan lampau atau sistem kekerabatan ada satu nasihat dari Nenang atau kakek yang merawatnya sejak kanak menjadi bukti lain bahwa doktrin kebudayaan masih berkuku termasuk bagi Jakarsi nah apa nasihat itu adalah keluarga adalah matahari Sinarnya menjadikanmu ada, membelakanginya akan membuatmu terlihat bodoh. Uh, la modernité donc porteau nu sacralise en fait cette uh, logique, mais elle se, elle est beaucoup plus faible quand elle doit faire face en fait à cette culture uh, ancestrale, à cette uh, logique donc uh, familiale. Et à un moment donné, le grand père du personnage, Ne Nang, lui donne un conseil. Et c'est là qu'on voit à quel point en fait la, la, la, cette, cette culture reste quand même très prégnante, très présente. Quel est donc ce, ce, ce, ce conseil qu'il lui donne Il lui dit, la famille, c'est comme le soleil. Euh, si tu existes, c'est par les rayons, c'est par ses rayons. Euh, si tu lui tournes le dos, si tu leur tournes le dos à ses rayons, tu auras l'air d'un idiot. Okay. Nah, yang ketiga adalah doktrin kekerabatan sebagai produk budaya kadang-kala bisa setara doktrin agama bahkan pada titik tertentu bisa lebih tinggi. Par ailleurs, donc cette logique donc de de cercle familial um, peut être um, assimilée, peut, peut se trouver en fait au même niveau que les préceptes religieuses et voire à certains moments. Euh, être même plus important euh, que euh, ces derniers pretext. Kedua adalah euh, tanam jasa versus balas budi. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa balas budi atas sebuah jasa dilakukan tanpa dasar keinginan atau ketidakinginan. OK. okay. Euh, deuxième donc euh, opposition qu'il y a euh, dans cette œuvre c'est euh, rendre service et finalement être redevable aussi. Euh, donc, euh, quand on doit... Euh, la oui, <rire> Quand on doit en fait... Euh, euh, Pardon, s'acquitter. Oui, s'acquitter d'une dette euh, morale. Euh, en fait, on doit, on doit le faire, peu importe qu'on ait envie de le faire ou pas. Yang kedua, kebencian tidak mampu menganulir tuntutan untuk membalas budi. Jadi tetap membalas budi itu adalah nomor satu bagi Zakarsi dalam novel ini. Et um, par ailleurs, donc en fait la uh, la la haine en fait n'est n'est pas un argument pour uh, annuler en fait cette obligation de s'acquitter de cette uh, dette morale. Et c'est ce que fera en fait Zakarsi. Dan yang ketiga adalah sistem kekuasaan versus sistem adat atau agama. Jadi di sini sistem kekuasaan berada pada posisi tertinggi, baik dalam kehidupan pramodern sampai modern. <tuh> Jadi di sini dapat kita lihat bahwa ayah dan ibu Zarkarsih ini bercerai karena kesumat pertentangan antara kiblat politik antara dua pihak keluarga, Orde Lama, lawan dengan versus orde baru jadi uh, fakta inilah yang menunjukkan bahwa uh, sistem kekuasaan itu lebih tinggi daripada uh, dalam kehidupan pramodern sampai modern la troisième opposition donc en fait c'est uh, le pouvoir uh, face en fait à, à la tradition, la religion uh, le pouvoir donc reste à la position la plus élevée que ce soit donc à l'époque prémoderne ou voire moderne, euh, les parents en fait de Zakar donc du personnage principal, euh, divorcent car il y a une opposition euh, d'appartenance politique, d'opinion politique en fait entre ces deux personnes, avec un côté qui va euh, être euh, favorable à l'ordre ancien, Or de Lama en indonésien, et euh, un autre côté qui va être favorable à l'ordre nouveau ou Or de Baru. C'est là qu'on voit que finalement le pouvoir, en fait, euh, se trouve malgré tout au-dessus de la tradition et euh, de la religion. <coughs> Kemudian yang keduanya, euh, jadi pertentangan kiblat politik antara dua pihak keluarga memutuskan tali kekerabatan atau perkawinan. Jadi euh, antara perpisahan antara euh, ibu Zakarsih dan ayah Zakarsih itu adalah akibat daripada perbedaan kiblat politik. Et donc cette opposition en fait de bloc politique, d'opinion politique entre ces deux parties de, la, de, de cette famille en fait va, va créer, va mener à, à, à la rupture en fait des liens du mariage à, la, à, la, à leur divorce. Euh, C'est ce qui se passe en fait entre, de, entre les parents en fait de Zacharie. Euh, Yang keempat, euh, toleransi versus race. Jadi sini Uh, pertama adalah kemampuan keberterimaan atau toleransi masyarakat Indonesia itu menyebabkan isu-isu rasis tidak tumbuh subur. Uh, contoh dalam uh, novel ini adalah ketika Zakarsih uh, ingin apa ya, mengadakan pendekatan kepada uh, Luisa, seorang uh, anak dari suku Cina yang beragama Kristen, Tetapi nenangnya atau neneknya, kakeknya tidak memberikan komentar. Jadi disitu dapat dilihat bahwa bagaimana toleransinya masyarakat Indonesia tersebut yang menyebabkan isu, -isu rasis itu tidak tumbuh sempur. Quatrième point, en fait, c'est la capacité uh, à la tolérance donc au sein de la population indonésienne, euh, qui fait euh, qui a pour conséquence que les euh, questions euh, raciales, euh, racistes, n'ont pas réellement euh, pris. Euh, par exemple, dans le roman, euh, Zakarsi euh, tente de se rapprocher de Louisa, euh, qui est donc une jeune personne d'origine chinoise, chrétienne, et il en parle à son grand-père. Et euh, son grand-père ne fait pas plus de commentaires que ça, ce qui est aussi, il a encore une ce qui est là, pardon, une preuve um, de tolérance. Oui. Uh, yang kedua adalah, <coughs> itu lokal yang Et cette tolérance en fait est une des sagesses locales qui se développe naturellement. Oui. Uh, yang kelima, Bapak, Ibu sekalian, yang kami peristiwa alam atau ilmiah menjadi modal dasar penciptaan sebuah mitos. Jadi dapat kita lihat di novel ini hujan panas yang secara logis merupakan peristiwa ilmiah tetapi menjadi kode yang terkait sebuah musibah. Jadi awal cerita itu bahwa ada hujan panas dan itu adalah menandakan perpisahan di cerita tersebut Ibu perpisahan antara Uh, istri uh, ayah Zakarsih dengan ibu Zakarsih. Nah, kemudian uh, jadi hujan panas itu muncul pa kepada cerita uh, di uh, kehidupan Zakarsih ini. Cinquième point, donc c'est l'opposition entre le mythe et la nature. Donc les, les événements naturels vont servir en fait de, de, de fondement, de base à la création de mythes. Dans le roman, on parle donc de cette pluie euh, tiède euh, qui se produit, qui en fait est un événement euh, naturel, mais qui euh, va être aussi le signe qu'une catastrophe va arriver. Euh, au moment où cette pluie tiède tombe, on annonce en fait la séparation entre le père et la mère de Zacharysie. Euh, et terakhir, sebagai produk budaya tapi masih dipercaya sekalipun secara bersamaan uh, direndahkan jadi ketika uh, pernikahan ayah dan ibu Zakarsih itu uh, hujun, uh, turun hujan panas ya. tapi ketika <kuh> pernikahan adik diri Zakarsih dan juga uh, Zakarsih bersama istrinya Tobita uh, ketiadaan hujan panas itu mengiringi pernikahan Iya, Bita Zakarsi dengan Bita dan juga uh, adik tiri Jakarta. Jadi ternyata mitos sebagai produk budaya lampau, ya, tetapi uh, tetap dipakai oleh kaum digital. Padahal di sisi lain turut merendahkan produk budaya lampau. Jadi masih tetap juga dalam digital ini kita masih juga uh, ada apa? Uh, mempercayai mitos-mitos tersebut. Et euh, ces mythes donc, qui euh, voilà, sont les héritiers d'une culture euh, ancienne ou ancestrale, euh, sont, euh, on y croit toujours, même si en fait, euh, parallèlement on va aussi avoir tendance à les, euh, à les renier. Euh, pour revenir à cette euh, pluie euh, tiède, donc les, euh, voilà, les parents de Zacharcie, au moment de leur mariage, cette pluie tombe. Quand Zacharcie lui-même épouse euh, sa femme, cette pluie n'est pas là. De même que pour le mariage de son demi-frère, sa demi-sœur. Et en fait, d'un côté, voilà, c'est quelque chose qui émane du passé, mais cette jeune génération qui manie le numérique continue à également utiliser en fait, ces codes. Merci beaucoup, euh, Mme Tancou-Charfina, et merci en avance à Nathalie qui a fait la traduction. Euh, vous pouvez peut-être boire un peu, un peu d'eau <rire> Alors... Euh, Mme Tungusarfinia tout à l'heure a évoqué euh, quelques confron confrontations ou quelques oppositions qui existent dans, dans le roman euh, de Boulan Madou Matahari. Quelques mots qu'on qu peut retenir ici, c'est euh, « relations de dans les, dans les cercle familial euh, »,« la modernité contre la, la tradition », euh, elle a parlé aussi de la dette morale, euh, Balas Boudi, euh, la dette morale, euh, et puis le, le choix politique euh, de la famille, le pouvoir contre la, la tradition et la religion, les blocs politiques, euh, et puis la tolérance contre le racisme. Et, et euh, Madame donc, Sarfina parle aussi de la sagesse locale euh, euh, qui, qui est présente euh, dans ce livre et aussi euh, des mythes contre l'événement euh, euh, naturel. Euh, maintenant, je, je laisse la parole à Isadora Fijou. Euh, tout d'abord, oula, vous m'entendez bien, ça va. Tout d'abord, merci beaucoup euh, à Benny Arnaz d'être venu ici. Merci. Merci à Benny Arnaz, à Bernadetta, à Nathalie et à Tenku. Euh, je vais essayer de, de faire bref. Euh, je vais quand même rappeler un petit peu pour ceux qui n'ont pas lu le roman, euh, de quoi il parle. Donc, ce roman relate l'histoire de Kass, c'est son surnom, Sakarchi, né à Muratara, à Sumatra du Sud, et donc, euh, comme l'a dit Tengku, marqué par le divorce de ses parents, qui se séparent et l'abandonne alors qu'il n'a que 3 ans. Kass sera élevé par son grand-père, euh, Neknang, qui signifie grand-père, qui est donc partisan du PDI, le Parti démocratique indonésien, euh, qui, était donc, euh, qui est donc opposé au Golkar, euh, Gorungankaria qui avait donc été créé par l'armée en 1964. J'utilise celui-ci. Euh, donc voilà, PDI opposé au Golkar, donc le Golkar qui avait été créé par l'armée en 64 pour euh, combattre euh, les communistes. Euh, donc le père euh, de la mère de Cass était l'un des dirigeants du Golkar, donc proche de Suharto, président de l'Indonésie, après Sukarno, qui a instauré une dictature de 1965 à 1998. Il y a donc eu plusieurs ruptures au sein de la famille de Casse, partagées entre le PDI et le Golkar, puis séparées par le divorce des parents. Euh, pour les remarques de style, moi j'ai remarqué que dès les premières lignes, on est frappé par la, les phrases qui sont très brèves en fait, ce qui intensifie l'attente du petit garçon dont les parents ne reviennent pas et qui n'a pas encore connu la souffrance. J'ai donc traduit les premières lignes pour vous faire entendre la langue de Béniarnas, il tombait une pluie chaude et torrentielle. Papa et maman partirent vers Simpangtiga. J'ai attendu. Papa est allé vers l'ouest. Maman a fait demi-tour en direction du sud-est. J'ai attendu. Papa n'est pas revenu. Le soleil se coucha. Je n'ai pas eu de nouvelles de maman. Tous les souvenirs étaient sur le point de grandir. Ils attendaient pour devenir des souvenirs. Mais je venais d'avoir trois ans. « Je ne connaissais pas l'affection, je ne savais pas ce qu'était un souvenir, je ne connaissais pas l'effroi de la séparation. » Ensuite, on a donc euh, le récit, euh, qui est notre point essentiel de, du roman, le récit d'une relation avec le grand-père, Nek Nang, euh, qui est une relation tendre avec son petit-fils, affectueuse et bienveillante. Cass admire plus que tout euh, son, son grand-père, il lui dit tout. Et euh, Neknang, lui, donc, est soukarnoïste, il est donc euh, du côté du, du Parti démocratique indonésien, et il est viscéralement euh, opposé au Golkar. Il déteste donc euh, tout ce qui est jaune, les meubles jaunes, les vêtements jaunes. Il ne porte que du rouge. Donc les partisans du Golkar étaient habillés en jaune, et ceux du Parti démocratique étaient euh, habillés en, en, en rouge. Euh, par exemple, page 23, euh, Kass se moque gentiment de son grand-père en se demandant comment ce dernier fait pour regarder des objets jaunes euh, même tout simplement une mangue euh, ou une banane, ou euh, même le soleil et la lune euh, lorsqu'ils lorsqu brillent. Donc je cite Benny Nas euh, Bang Ben, qui veut que je l'appelle Bang Ben plutôt. « Je me demandais ce que pouvait ressentir grand-père lorsqu'il regardait une banane grillée, la chair d'une mangue, ou même le soleil et la lune briller dans le ciel. Euh, » Terminer sur les remarques de, du roman, euh, on, on peut remarquer que le langage de Benny Arnas n'est pas très poétique. L'auteur raconte les faits historiques de façon directe, il n'essaye pas de les sublimer, donc c'est un ton qui peut paraître assez froid, et un, un style qui peut être considéré comme réaliste. On pourrait opposer aujourd'hui en Indonésie ce style peut-être à celui des cas Kurniawan, qui mêle imaginaire, mystique, merveilleux et élément historique dans son œuvre, Tandis que chez Benyernas, le lecteur est face à des faits plutôt simples et quotidiens. Il y a donc un désir de décrire la réalité à travers un langage clair. L'écriture rend l'histoire très agréable à lire et le lecteur est finalement comme un témoin. On se retrouve à observer les scènes, les conversations, sans que l'auteur ne nous prenne par la main. Et finalement, ce roman, je ne vais pas dévoiler tout ce qui se passe, est plutôt comme une, une lente maturation vers une histoire d'amour euh, laquelle va libérer Zakarchi, euh, Casse, euh, le personnage principal, de son passé. L'histoire collective se mêle beaucoup à, à l'histoire personnelle. Et euh, l'histoire du pays n'est visible que par touche, donc de, de couleurs ou de lumière notamment. Donc, euh, Vous l'avez compris, la couleur rouge, la couleur jaune, mais aussi la, la lumière de la lune et du soleil qui sont euh, présentés le titre du, du roman. Alors la première question que j'aimerais poser à Bang Ben est la suivante. Je vais aller plus lentement. <rire> Quelle place occupe l'histoire personnelle et l'histoire collective dans votre roman Et euh, diriez-vous que le personnage principal euh, incarne une génération donc, née au début des années 90 en Indonésie et qui aurait peut-être réussi à acquérir une certaine lucidité vis-à-vis -vis du e siècle en Indonésie D'où euh, peut-être cette écriture sereine euh, qu'on remarque tout de suite. Ya uh, menarik sekali. Uh, pertama saya mengapresiasi pembacaan Ibu Tungku dan yang terakhir Is Isadora uh, menangkap menangkap novel ini dengan sudut pandang eh, mendengarkan sudut pandang pembaca terhadap novel ini membuat saya sangat gembira. C'est très intéressant, merci. Et je voulais dire aussi que j'apprécie réellement donc les lectures qui ont été faites par nos deux intervenantes, donc Madame Dankoufia Firna ainsi que euh, Isadora Fichou. Et euh, entendre en fait ces, ces lectures de la part donc de lecteurs me rend vraiment heureux. Saya tumbuh dalam kultur Orde Baru dan Orde Baru pada saat itu tenang sekali, indah dan damai. Uh, J'ai grandi donc euh, dans une culture d'ordre nouveau, euh, dans un milieu, enfin, oui, une atmosphère plutôt d'ordre nouveau, et euh, c'était très calme, très beau, très paisible. Sampai kemudian, ketika saya, mungkin us, kelas 5 atau 6 SD, saya menemukan seorang teman saya pulang, uh, pulang bermain dalam keadaan kepalanya berdarah. Um, jusqu'à ce que vers la dernière année de primaire, enfin oui, donc euh, cinquième ou sixième année de primaire, euh, je rencontre un jour en fait un ami qui rentrait euh, de jouer et euh, il avait la tête qui saignait. Et j'ai été très surprise d'en apprendre la raison, car en fait sa famille était... Euh, pro donc, PDI, donc, Indonesia Sebagai sebagai uh, anak yang hidup dalam uh, papa saya PNS dan dan juga kakek saya Golkar saya saya terkejut, terkejut oh ternyata ada orang ada ternyata teman-teman saya yang PDI. Iya um, mon père était fonctionnaire mon grand-père était au Golkar. Et euh, moi j'étais surpris à ce moment-là. Je me disais, ah bon, j'ai des amis en fait qui sont pro-PDI. Da, ce saya est tout dan c'est que la maïenne a été en et en que j'ai uh, compris que uh, cette, uh, cette atmosphère paisible en fait cette harmonie il y avait quelque chose qui clochait dedans saya terus mencari tahu dalam uh, uh, waktu demi ta, waktu akhirnya saya menemukan bahwasanya ada kekuatan dari bawah tanah yang disebut dengan politik yang bisa mengubah bahkan terhadap status yang paling dekat dengan kita yaitu keluarga et euh, donc je, je me suis renchée, j'ai cherché à savoir, et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait une force souterraine, qu'on appelle la politique, euh, capable en fait donc euh, de changer euh, des situations, euh, même jusqu'à celle la plus proche, à savoir celle de notre famille. Dengan, uh, uh, saya mengedit novel ini, sa, saya selalu bertanya diri saya, perlukah saya tulis PDIP adalah PDIP, Golkar adalah Golkar Itu lama sekali sampai saya putuskan tidak ini ini benar-benar saya alami dan saya melihat sesuatu yang salah sesuatu yang tidak baik-baik saja akhirnya itu saya tuliskan. Et au moment donc de des relectures en fait du roman, je me suis posé la question est-ce que j'ai vraiment besoin d'écrire que le PDI c'est le PDI que le Golcar est le Golcar d'expliquer les choses et ça m'a pris un certain temps. Je me suis dit que c'était quand même quelque chose que j'avais vécu, que ce n'était pas quelque chose en fait de, de correct, de bien, si je puis dire, et euh, j'ai décidé donc de les nommer. Sampai akhirnya saya berpikir bahwasanya ingatan saya, persepsi saya bahwasanya ini tidak baik-baik saja adalah cukup mewakili masyarakat Indonesia pada tahun 90-an itu. Ini penting saya ketengahkan karena belakangan isu-isu sastra Indonesia lebih, lebih banyak gemerlap ke pasca reformasi. et um, au final en fait ces souvenirs cette perception où je me disais tout n'est pas si beau en fait tout ne va pas si bien euh, je pense que cela euh, représente en fait les, les les opinions les avis en fait d'un certain nombre d'indoindonésiens et c'est important également de mettre en avant ces éléments-là, car dernièrement, la, la, les milieux littéraires indonésiens se sont surtout concentrés sur la période post-réformatie. Merci. Euh je vais passer à la question suivante. Est-ce que le choix d'un style concis dans votre roman révèle aussi un souhait donc de faciliter l'accès à la littérature, notamment chez les jeunes Et Dans ce cas, considéreriez-vous que vos romans visent à être des romans populaires car euh, vous semblez prôner l'écriture rapide et l'immédiateté de l'information. Vous avez écrit « Boulan Madou Matahari » en trois jours sur votre téléphone portable et vous avez par ailleurs inventé une méthode d'écriture qui consiste à écrire le plus vite possible. Euh, le cours du Beni Institute intitulé euh, « Colas Apprendre à écrire de façon concise ». Ma dernière question sera, cette méthode se rapproche-t-elle selon vous de l'écriture automatique pratiquée par exemple chez les écrivains surréalistes laquelle est liée à l'inconscient ou est-elle plutôt liée à un désir de clarté, tout simplement, et de démocratisation de la littérature Baik, uh, yang pertama mengapa saya menulis dengan bahasa yang langsung atau to the point dan bahkan bisa dibilang tidak terlalu banyak menggunakan metafora-metafora. Alasan saya pertama 24 buku saya sebelumnya saya bergelut dengan sastra yang penuh dengan metafora sebelum bulan madu matahari, itu dulu donc pour ce qui est donc de, de la langue directe en fait hein, qui n'emploie pas beaucoup de métaphores la raison c'est que les 24 livres que j'avais écrit précédemment j'ai vraiment lutté en fait avec la littérature et les métaphores saya berangkat dari sastra koran sastra koran di Indonesia kalau nggak nyasra kalau nggak banyak metafora kalau tidak terlalu tanda kutip berbelitbelit anda tidak akan diterima di sastra koran j'ai commencé en fait donc avec la littérature publiée dans les journaux et euh, pour être publié dans les journaux, il faut que euh, les écrits en fait aient une touche littéraire. Il faut qu'il y ait euh, des métaphores. Il faut que ce soit très alambiqué si je puis dire. Sinon, en fait, vous ne serez jamais publié. Pandemi adalah momentum saya untuk mempertanyakan banyak hal, termasuk tentang visi sastra saya. Dan sepertinya saya harus mencoba menulis sastra dengan pendekatan yang tanda kutip tidak sastra et la pandémie ça a été le moment où en fait je me suis remis en question et remis en question également ma vision en fait de la littérature et c'est là je me suis dit qu'il fallait peut-être que je fasse de la littérature sans être trop littéraire ya dan ini saya sambungkan untuk menjawab pertanyaan berikutnya yaitu saya saya dari 2017 karena Karena memutuskan menulis sebagai pekerjaan penuh waktu, saya pikir saya harus bisa menulis di mana dan kapan saja sehingga saya memutuskan semenjak enam tahun yang lalu menulis dan menyunting semua karya saya di ponsel. Et, uh, comme uh, j'ai décidé en 2017 donc, de devenir écrivain à temps plein, uh, je me suis dit qu'il fallait que je sois capable d'écrire n'importe où, n'importe quand et euh, depuis 6 ans donc j'écris et je relis euh, retravaille en fait mes textes sur euh, mon téléphone. Ya, yang ya, yang lebih dekat dengan kita daripada laptop yang mungkin repot. Alors le finalement le, le portable est un objet beaucoup plus proche en fait beaucoup plus oui, immédiat j'ai envie de dire même qu'alors que euh, l'ordinateur bah ça prend plus la tête. Lalu apakah metode menulis saya mau disebut menghasilkan teks dengan cara yang instan atau disamakan dengan menulis karya surrealisme yang lepas dari kesadaran? Saya jawab sama sekali tidak. Et la question par rapport au tout ça, le fait décrire en fait hors processus conscient donc absolument pas. For metode menulis saya menekankan pada penyiapan cerita. Saya percaya bahwasanya pekerjaan menulis adalah di dalam menulis ada tiga tahap. Yang pertama penyiapan cerita, yang kedua menulis cerita, yang ketiga menyunting cerita. Um, donc um, pour ce qui est de la méthode d'écriture à proprement parler, donc pour moi la phase la plus important c'est la préparation en fait du récit. Euh, trois étapes donc dans ce processus d'écriture. Cette préparation du récit, premièrement, deuxièmement, l'écriture du récit et enfin euh, les relectures ou la relecture du récit en question. Bulan Madu Matahari, saya siapkan, saya siapkan dokumennya selama dua setengah bulan. Saya pastikan bahwa saya pekerjaan menulis saya akan menjadi mudah apabila dokumen penyiapan ceritanya sudah beres. Jadi. Saya pikir 3 hari pun bahkan terlalu lama untuk menulis sebuah berkas yang saya persiapkan dua setengah bulan. J'ai préparé donc toute la partie euh, documentation documentaire en fait pour euh, ce roman euh, pendant deux mois et demi car en fait je me disais si cette préparation est, euh, est bien préparée, l'écriture en fait se fera plus facilement et au final quand on y réfléchit, je trouve que trois jours c'était même trop long pour écrire um... Banyak sekali orang yang jadi penulis tapi mereka mereka tidak sabar untuk menyiapkan cerita. Akhirnya writers block akan jadi masalah abadi dan saya tidak mau berurusan dengan itu karena saya ingin hidup dari menulis. Kalau saya ingin hidup dari menulis, saya harus nulisnya cepat supaya saya bisa hidup. Tidak lagi zamannya menulis satu novel 6 tahun. Eh um, je il y a beaucoup de, de personnes qui veulent écrire, mais qui en fait ne préparent pas, euh, en, ne font pas ce, pré, ce travail de préparation. Et c'est comme ça qu'on arrive à, à la page blanche, en fait, au syndrome de la page blanche. Et je ne veux pas en fait euh, connaître ça, car je veux vivre de mon écriture. Donc il faut que je puisse écrire pour pouvoir vivre. Et euh, c'est plus trop, euh, euh, c'est un peu passé de mode finalement d'écrire un roman en six ans. Dan bahkan untuk meyakinkan diri sendiri, saya, saya menguji, mengirim karya-karya saya baik ke media massa arus utama yang sebelumnya mau diri saya, dan mengirimkan naskah saya ke lomba novel tingkat nasional dengan nama samaran. Et donc je je me mets à l'épreuve en fait. J'envoie donc mes textes aux médias qui au début m'avaient m'avaient publié. Je participe également à des euh, concours, j'envoie donc mes, mes romans mais euh, j'utilise un pseudonyme. Anatou hasilnya semuanya dimuat dan saya menjadi juara pertama. Et au final, ils ont tous été publiés et j'ai gagné le premier prix. dit menulis cepat bukan antithèse daripada karya yang tidak berkualitas. Demikian. Et donc euh, finalement, on peut dire que une écriture rapide n'est pas en petite en fait avec euh, une écriture de qualité. Euh, merci. Est-ce que j'ai le temps pour une dernière question? Une petite, ok. Euh, justement, en fait, est-ce que vous pensez pardon, est -ce que vous pensez que les autres acteurs de la sphère littéraire en Indonésie devraient faire donc euh, comme vous, finalement que tout le monde devrait faire comme vous, et rendre accessible euh, donc, euh, les livres sur les réseaux sociaux? Pour prendre un exemple, on en parlait l'autre jour, je pensais à Chichi Rissal, qui est historien et écrivain, et qui comme vous est très actif en fait, sur les réseaux sociaux, qui est passionné comme vous, mais pour qui le format imprimé est essentiel dans la diffusion des idées et la maturation de la pensée. Il accorde également beaucoup d'importance à cette maison d'édition qu'il a fondée à d'époque, euh, à côté de Jakarta, et qui participent dans un sens à donner euh, le, le goût de, de la lecture et euh, celui de la découverte euh, d'une histoire commune, notamment euh, les massacres de 65, puisqu'il en parle beaucoup en fait. Euh, Pensez-vous que, que ces lieux donc, sont importants ou qu'ils sont voués à disparaître si les jeunes générations finissent euh, par lire exclusivement sur smartphone, tablette ou euh, ordinateur Um, jadi menurut uh, Bang Benny apakah Ya, saya, saya pikir um, teknologi adalah alat membelakanginya atau tidak menggunakannya akan membuat kita tergerus dengan sendirinya. Jadi saya yang hidup di era ini cukup gelagapan dengan dengan med media sosial, dengan dengan uh, semua semua kemajuan teknologi. Tapi saya pikir saya tidak mungkin tidak berdamai dengan itu um, belakangan. Walaupun saya tidak menyebutkan merek, sejumlah karya saya justru saya tuliskan dengan cat GPT dan di media mainstream. <tuh> Repot. Repot. <laughs> <laughs> um, la teknologi en fait um, c'est un outil et uh, si on ne on pas en fait on, on sera nécessairement... Uh, comment dire en retard si je puis dire en fait on sera et même même si effectivement c'est pas simple en fait ça prend du temps d'être sur les réseaux sociaux etc en même temps on est dans une époque une époque pardon où il n'est pas possible non plus de faire ça en fait de ne pas de ne pas vivre avec et euh, dernièrement donc j'ai écrit euh... je vais demander euh... Be beberapa karya terakhir dan okay. yeah. tetap ada respons di medsos dan di muat media di muat media. Mm -hmm. Et donc um, uh, dernièrement, donc j'ai écrit certains uh, certaines de mes uh, certains des travaux en fait en utilisant ChatGPT et um, et ça ça a été uh, publié malgré tout. Merci, très Merci, merci beaucoup euh, Isadora merci. et Bambine. C'est un dialogue très intéressant. Et merci aussi encore une fois euh, <rire> Nathalie. Euh, passons maintenant euh, à la session questions-réponses avec le public. Euh, Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires euh, des questions à poser à euh, Benny Ernest en français ou en, en indonésien. Désolée. <rire> oui. Aujourd'hui, je fais référence, le temps a l'air d'être quelque chose d'assez présent dans votre propos. D'un côté, j'ai les 10 000 heures, et de l'autre côté, j'ai euh, un temps raccourci sur l'acte de, de littérature. Mais euh, pour poser la question simplement, ces 10 000 heures, vous-même, vous avez euh, lues que lisent aujourd'hui les jeunes en Indonésie Est-ce que euh, parce que c'est un sujet que nous traitons beaucoup en France, qui est euh, les dernières études montrent que les filles lisent beaucoup plus que les garçons, que et que cela perdure sur toute euh, toute leur vie. Et on voit que l'accès à la lecture euh, prend diverses formes, avec une forme un peu euh, dominante. Qui est celle de la bande dessinée et pour ne pas les citer, les mangas. Donc, je me demandais quel était l'état de, de la réception de la lecture des, des jeunes entre 15 ans et, allez, on va faire large, 35 ans aujourd'hui. Merci. Yeah, uh, terima Merci <coughs> Pertama saya, saya percaya ada masa emas membaca. masa emas membaca yaitu. Ketika kita baru bisa membaca, anggaplah umur tujuh tahun sampai ketika kuliah. Itupun kalau anda kuliah tidak sambil kerja. Itupun kalau anda kuliah tidak se tidak sedang menikah, tidak telah menikah. Um, merci donc uh, pour cette question. Uh, Dans un premier temps, donc, moi je pense qu'il y a des moments en fait qui sont plus propice, uh, à la lecture. Uh, donc uh, quand on commence à savoir lire par exemple euh, vers cet ans jusqu'au moment où on, on entame des études universitaires bien sûr quand tu études universitaire il y a et euh, quand on est à l'université aussi quand on est célibataire ou pas encore marié par exemple ya jadi setelah itu maka kita tidak tidak lagi puas untuk memilih zangri bacaan kita. Kita tidak lagi puas untuk bermain-main dengan dengan buku-buku dan kita hanya membaca apa yang kita butuhkan. Am um, sebagian besar orang hanya akan membaca diskon, sebagian besar orang akan hanya membaca resep makanan, sebagian besar orang hanya membaca judul-judul uh, judul-judul berita untuk kemudian mereka komentari dan jatuh ke dalam jebakan hoax. Et euh, on n'a plus euh, réellement, donc en dehors de, ces, de cette période que j'ai citée, après on n'a plus réellement en fait, de, de temps pour satisfaire en fait, cette, euh, cette envie de lecture, pour euh, s'amuser euh, avec la lecture, et euh, on se retrouve à lire euh, ce dont on a besoin, que ce soit par exemple les promotions euh, commerciales, euh, les, euh, receptes, les recettes pardon, de cuisine, les titres, euh, des nouvelles, pour pouvoir après les commenter, pour éventuellement euh, peut-être tomber aussi dans le piège des hoax ou des fausses informations. Saya sendiri menyadari ketika memutuskan menjadi seorang penulis penuh waktu, saya tidak lagi bisa percaya dengan kutipan bahwasanya um, karyawan bekerja dengan jadwal dan seniman bekerja dengan mood tidak lagi percaya. Menurut saya, kedua-duanya bekerja dengan jadwal. Karyawan bekerja dengan jadwal yang dibuat oleh bosnya, sementara seniman bekerja dengan jadwal yang ia buat sendiri. Dan saya, penulis sebagai bagian dari seniman, semenjak memutuskan menjadi seorang penulis penuh waktu, saya mempunyai waktu membaca, saya mempunyai waktu menulis. Sesedikit apapun itu, saya harus melakukannya dengan jadwal. Yeah, um, j'ai décidé donc de consacrer mon temps entièrement donc à l'écriture. Euh, à ce moment-là, j'ai réalisé en fait que je ne pouvais pas, euh, je ne pouvais pas en fait euh, croire cet adage qu'on dit souvent euh, quand on est salarié, on travaille selon un agenda ou un planning bien établi, et quand on est artiste, bah, c'est selon l'envie, l'humeur, tout ça. Euh, les deux en fait travaillent suivant un planning la différence c'est que quand on est salarié c'est le patron en fait qui établit son planning et euh, moi dans mon cas dans le cas des artistes bah c'est l'artiste lui-même en fait qui établit euh, son planning ce qui veut dire qu'en fait j'ai un temps de lecture, un temps d'écriture et peu importe que ce soit dans un temps euh, limité, il y aura toujours cette activité. Uh, sebuah rilis hasil dari PISA kalau tidak salah tahun 2016 menempatkan Indonesia pada tingkat literasi nomor 62 dari 63 negara di di atas Bestuana yang saya sendiri nggak tahu Bestuana ini ada di planet mana PISA PISA PISA, Pisa. Pisa. 2016 PISA Kanta uh, la culture a propos parler donc de lecture en fait uh, Uh, on peut se référer uh, à cette étude, donc qui a été, um, été publiée par PISA, PISA en, 2000, es, en 2016, uh, donc qui positionne l'Indonésie au 62e rang sur 63, uh, devant le Botswana. Et je ne sais même pas sur quelle planète se trouve le Botswana. Uh, sebagai contoh, kelas uh, menulis BD Institute pernah di kontra oleh sebuah universitas di Lubuklinggau untuk, untuk menyelenggarakan sebuah kelas menulis. Jadi saya bertanya kepada, kalau tidak salah jumlahnya ada 82 peserta. Karena melihat uh, pelannya uh, progres mereka di dalam kelas, saya bertanya terus terang. Siapa di kelas ini yang memang ingin belajar menulis dan siapa yang ingin di kelas ini yang memang ikut kelas ini hanya untuk dapat sertifikat. Anda tahu hasilnya dari 82 ya, yang menunjuk tangan untuk mendapatkan sertifikat 81. di kontra universitas. Ya. donc cet atelier d'écriture donc du Benin Institute par le passé donc c'est arrivé en fait qu'une pardon qu'une université nous sollicite. Euh, donc, euh, voilà, pour, pour, pour, pour que cette, cet atelier, cette classe, en fait, euh, entre, je, enfin, soit animée dans, chez eux. Et il y avait 82 inscrits. Et leur progrès était tellement euh, lent, tellement euh, faible. Euh, à un moment donné, j'ai posé la question de manière très sincère en leur demandant, mais qui, ici, a réellement envie d'apprendre à écrire Et qui, ici, est présent, en fait, pour obtenir... un ah, un certificat en fait à la fin et donc sur ces derniers dernière question qui est là pour obtenir un certificat il y a 81 personnes qui ont levé la main. Itu juga sebabnya ketika 2013 saya berkomitmen untuk paling tidak bertanggung jawab kepada kampung halaman saya. Saya membuat kelas menulis yang terus berjalan sampai pandemi datang dan hari ini kelas menulis saya dibuka secara daring et c'est aussi pour cela donc en 2013 en fait j'ai pris cet engagement je me suis euh, euh, senti responsable j'ai ouvert donc cette classe en fait auprès euh, des personnes donc de, de, de mon village euh, cette classe d'écriture donc qui a perduré jusqu'en 2019 et, euh, dans cette, euh, et après donc la pandémie, cette classe est accessible maintenant en, la, en ligne, pardon, ce qui veut dire qu'elle n'est plus accessible seulement aux gens du village, mais à n'importe qui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un, la deuxième question Ou alors, tout à l'heure, vous avez une question Oui, questions sangat patuh kepada kedua orang tuanya ya sehingga dia mengurusi hidup adik tiri ya, yang empat Nah apakah kultur kekerabatan yang banyak tergambar dalam bulan madu matahari ini mewakili kultur Indonesia yang jika dilihat dari sisi kemudaratannya turut menyebabkan kekacauan profesionalisme kehidupan bernegara Indonesia dalam kurung Indonesia eh, tentang Indonesia sampai saat ini karena eh, dapat kita lihat bahwa gara-gara mengurus adik tirinya ini Jakarsih eh, sih acap terabaikan secara profesional jadi dia tidak mengurus eh, apa eh, restoran yeah. ya, berseming terima kasih donc on voit dans ce roman que le personnage principal, Zacharcy, donc est euh, très obéissant euh, envers ses parents. Ses parents lui demandent en fait, de s'occuper de ses euh, quatre demi-frères et sœurs, euh, ce qu'il fait, il se plie euh, à leurs ordres. Et euh, la question est, est-ce que ces liens familiaux euh, sont représentatifs finalement de, de, de ce qui se pratique en Indonésie, sachant que cela peut engendrer un certain degré, en fait, de, de désordre, finalement, puisque euh, en s'occupant de ses demi-frères et de ses demi-sœurs, euh, Zakarsi donc, euh, ne s'occupe plus de son restaurant. Ça a des conséquences aussi sur sa vie euh, professionnelle. Donc, est-ce que ces liens familiaux peuvent aussi euh, créer des désordres, en fait, beaucoup plus euh, grands que simplement sur la sphère familiale Ya posisi anak laki-laki apalagi anak tertua di dalam masyarakat Melayu kita tahu sangat sangat sangat penting dia menjadi tulang punggung setelah setelah orang tua khususnya ayah dan itu juga saya alami sendiri juga ketika keluarga saya kultur adalah keluarga PNS tapi tapi ketika saya empat bersaudara saya anak pertama memilih bukan PNS ketiga adik saya akhirnya memilih menjadi Seniman alias tidak PNS juga. Contohnya begitu. Um, en étant donc uh, le le fils ené, donc non seulement le premier de la fratrie, mais en plus le garçon, le premier garçon aussi de la fratrie, um, c'est uh, en fait quelque part devenir la colonne vertébrale de la famille après le père. Et uh, je l'ai vécu uh, moi-même, donc moi je suis l'aîné d'une fratrie de quatre, nous sommes une famille où nous sommes donc des... des, des dont mes parents étaient, étaient fonctionnaires. et quand j'ai fait le choix de ne pas devenir fonctionnaire, tous les autres ont suivi. Dan betul, jadi tanggung jawab keluarga yang memang dibesarkan oleh tradisi adat, bisa saja dia melampaui kuasa agama, bisa-bisa saja dia melampaui, je um, uh, ne kuasa pas un professionnel dans les lines. setting, di tahun setting, un setting, c'est un setting, c'est sampai sekarang walaupun tidak sebanyak dulu où la, la, la tradition, en fait, est très présente, euh, va, en fait, cette tradition va aller au-delà de euh, la religion, va aller au-delà aussi, donc, des, euh, du, du, du monde professionnel. Euh, et je, je l'ai euh, décrit, là, euh, dans un contexte de 2011, mais cela existe toujours. Donc, euh, merci beaucoup, s'il n'y a plus de questions, je crois qu'on arrive à la fin de notre rencontre euh, je tiens à remercier tout le monde euh, Benny Arnas Bangben euh, Ibu Tengku Sharfina Isadora euh, Fichou Nathalie Viria et bien évidemment euh, l'ambassade d'Indonésie en France, le bureau de l'attaché pour la culture et l'éducation, et aussi euh, l'équipe de la BULAC, euh, l'action culturelle, et aussi euh, pôle euh, de développement de collection. Merci beaucoup de votre présence ici, et bonne soirée. Merci beaucoup.